Bonjour les enfants, comment allez-vous Est-ce que vous allez bien Alors, je vais vous raconter une autre histoire. C'est l'histoire de Lila. La dispute entre deux amis, Lila et Marine. Les deux veulent être une reine. « Je suis la reine, » déclare Lila. « Toi, Elio, tu es mon valet. »« Voilà un balai. »« Non, » dit Marine. « Moi, je suis la reine. »« Elio, je te donne un pistolet. »« Tu es mon capitaine. » Lila n'est pas satisfaite. Elle dit, « Marine, file au palais et apporte-moi un gobelet. » Il y a un bonnet. Marine rigole. Moi, tu rêves, Lila. Elio regarde, Lila et Marine se disputait. On ne me donne pas d'ordre des Marine. Ni à moi, répond Lila. Elio, Elio a disparu. Marine, regarde par la fenêtre, il dit. Il est parti avec Omar. Je répète encore fois l'histoire.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 tu rêves, Lila. Elio regarde. Lila et Marine se disputaient. On ne me donne pas d'ordre, dit Marine. Néanmoins, réponse Lila. Elio, Elio a disparu. Marine regarde par la fenêtre, il dit. Il est parti avec Omar. Alors pourquoi Lila et Marine se disputent-elles pourquoi Elio est-il parti à la fin T'es-tu déjà disputé avec des amis Raconte. Ce sont les trois questions de compréhension et débat. Pourquoi Lila et Marine se disputent-elles Pourquoi Elio est-il parti à la fin T'es-tu déjà disputé avec des amis Est-ce que tu peux nous raconter Alors, Je vous laisse quelques moments pour répondre à cette question. Pourquoi Lila et Marine se disputent-elles et pourquoi Elio il y aurait-il parti à la fin Et toi, es, tu es déjà disputé avec des amis. Est-ce que tu peux nous raconter Je laisse quelques moments réfléchir à ces trois questions. Et après, on va faire la correction. Toujours avec euh, histoire de Lila, la dispute. Pourquoi Lila et Marine se disputent-elles Voici la réponse. Lila et Marine se disputent car les deux veulent être une reine alors les deux filles veulent tout simplement être une reine alors ils se disputent à ce sujet pourquoi illio est-il parti à la fin Elio est parti à la fin alors on dit il est parti avec Omar il est parti avec Omar il est parti avec Omar et pour la troisième question, c'est à toi de répondre vraiment. As-tu déjà disputé avec des amis Est-ce que tu peux nous raconter Ou avec un camarade de classe Est-ce que tu peux nous raconter Je vous présente maintenant la partie de la lecture. La dispute. Suivez avec moi s'il vous plaît. Je suis la reine, déclare Léla. Toi Elio, tu es mon valet. Voilà un balai. »« Non, des marines. Moi, je suis la reine. Elio, je te donne un pistolet. Tu es mon capitaine. Léla n'est pas satisfaite. Elle dit, Marine, fil au palais. Et apporte-moi un gobelet et un bonnet. Marine rigole. Moi, tu rêves d'Ela. Elio, regarde Lila Et Marine se disputait. On ne me donne pas d'ordre, des Marines. Ni à moi, réponse Lila. Elio, Elio a disparu.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 Léla n'est pas satisfaite. Elle dit Marine, file au palais et apporte-moi un gobelet et un bonnet. Marine rigole Moi, tu rêves, Léla. Elio, regarde, Léla. Et Marine se disputait On ne me donne pas d'ordre, dit Marine. On ne me donne pas d'ordre, Dima. Ni à moi, Lila. Elio, Elio a disparu. Marine regarde. Par la fenêtre, il dit, elle est partie avec Omar. Alors vous allez tout simplement lire cette histoire de Lila, la dispute. Après, on va voir une autre histoire. Il s'agit de Perdu. Histoire entre Elio et son ami Omar. Perdu. Alors, à la prochaine.